leur offrande à Monsieur le maire. Oui, oui, tout à fait. Il est content, Monsieur le maire. Donc, merci euh, d'être là pour euh, ce rassemblement qui a plusieurs objectifs. Premier objectif, la solidarité avec les éboueurs en grève. les éboueurs qui défendent le service public mis en danger par M. le maire, président de l'agglomération de Locerois Donc une solidarité, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de demander instamment à M. le maire et président de la CA d'ouvrir des négociations. Parce que les... Les sont en grève depuis le 7 juillet. Ça fait plus de 50 jours qu'ils tiennent le coup pour leurs revendications. Et Monsieur le maire les méprise complètement et refuse de les écouter, refuse de les rencontrer, refuse de négocier. C'est une attitude vraiment incroyable pour le, un responsable politique quand on a un gros problème comme celui-ci, une grosse grève qui dure et qui gêne les administrés, eh bien on négocie. On n'est pas obligé d'être à tout accorder, mais au moins on discute, on ouvre les négociations et on essaie de trouver un terrain d'entente. Ça, c'est la position normale d'un élu responsable. Ce n'est pas la position de Monsieur Marot. C'est tout à fait regrettable. L'autre objectif de ce rassemblement, c'est de dire le ras-le-bol des Océrois et des habitants des 29 communes de la communauté d'agglomération qui en ont ras-le-bol de voir s'entasser leurs poubelles sur leur trottoir et que rien ne se passe depuis plus de 50 jours. Vous remarquerez qu'ici au centre-ville, c'est propre, il n'y a pas de poubelle, mais aller dans les quartiers... Allez dans les rues des quartiers ordinaires, ceux qui ne sont pas sous, la, sous les feux des projecteurs, allez dans les quartiers d'habitat social et vous verrez les tonnes et les tonnes de déchets qui sont accumulés depuis maintenant plus de 50 jours. Et ça c'est vraiment inadmissible. Donc, l'objectif principal, qu'on adresse à monsieur le, le maire, ouvrez des négociations, négocier, discuter, sinon on ne peut pas attendre le 5 septembre, lui dit, on va attendre le 5 septembre pour négocier. C'est pas possible, on est le 24 août, ça fait plus de 50 jours que ça dure, on ne va pas attendre jusqu'au 5 septembre, c'est inadmissible par ailleurs, nous avons appris que M. le maire a lancé un appel d'offres pour, euh, pour euh, avoir une société privée qui ramasserait les déchets pendant quatre mois, donc septembre à décembre. Ça veut dire qu'il est prêt à privatiser le service public des ordures ménagères. Bon, on sait bien ce que ça veut dire pour nous, citoyens. Quand on privatise un service public, il faut payer. En tant payer. que personnage public. Et le bien commun ne l'existe pas dans son langage. C'est quand même un problème aujourd'hui. On voit, on voit bien ce qui se passe avec la privatisation. Vous savez tout ce qui s'est passé avec la privatisation des services publics. Ça nous coûte plus d'argent. On le sait depuis 40 ans que ça a lieu. et on continue. Et là, il y a quand même un problème. Il y a une question à se poser. Monsieur le maire, de toute façon, défend des, défend des intérêts privés avant des intérêts publics. Quand, quand il a été maire de Saint-Georges-sur-Bolche, il a fait un appel d'offres totalement faux pour la bibliothèque de Saint-Georges-sur-Bolche, d'accord Il s'est servi avec des fonds publics. Ça a été prouvé en justice. Donc ça prouve bien à quel point le, les fonds publics, ils s'en fichent. Et c'est quand même notre argent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer plus parce que monsieur le maire refuse de négocier. Or, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les éboires, la première chose qui doit avoir lieu, c'est d'accepter une négociation, d'accord oui, Parce que là, il fait traîner, et ça nous coûte de l'argent. En plus de ce que nous payons déjà comme impôt, puisque les belles qui sous-louent, hein, d'accord, à des entreprises privées, c'est, je ne sais pas, entre 1500 et 2 euros par jour, minimum, je ne sais pas. Voilà, enfin, c'est inadmissible. Ah, moi, je précise, je suis juste un citoyen. Je suis arrivé à Auxerre au il y a un an et demi, je suis Rouennais à l'origine. J'adore cette ville, je me plais beaucoup dans cette ville. Mais c'est absolument incroyable ce qui se passe ici, moi je suis scotché, je suis scotché et vraiment je n'appartiens à aucun parti, je ne suis encarté nulle part, d'accord, voilà Olivier Lefebvre, citoyen lambda. Et je suis atterré de voir ça, comme je suis atterré de voir que l'éclairage public, on est en train de payer plein pot parce qu'on continue à éclairer des lampes au sodium la nuit, vous avez vu le prix de l'énergie, ça continue, monsieur le maire s'en est soucié comme d'une guigne, toutes ces questions de 20 biens communs, il s'en fout. Que ce que la mairie de fait encore aujourd'hui avec de l'éclairage au sodium, oui. d'accord vous, vous savez combien ça nous coûte en électricité la nuit D'accord, l'électricité dans le budget d'une ville, c'est entre 12 et 15 de son budget. C'est de la folie, ça nous coûte de l'argent. On n'est pas à Chicago. Soit on peut éteindre certains quartiers, soit on peut changer les éclairages. Mais ça, tout ça, c'est en fou. Toujours cette question bon de ce les... que vous disiez justement sur le service public. Euh... Où euh, je pense que la majorité de, euh, de ceux qui sont là aujourd'hui savent que le service public, c'est notre bien commun. C'est le bien de ceux qui n'ont rien. Hein. C'est une formule, euh, je crois, que tout le monde peut reprendre ici. Et évidemment, quand on soutient les éboueurs en grève, on soutient euh, le service public et on protège ce bien commun qui, euh, qui est le nôtre. On protège aussi la qualité du service public qui est rendu euh, aux usagers par euh, les éboueurs. Euh, quand ils ont le statut de, de territoriaux et non pas de salariés d'une boîte privée. Donc je voudrais saluer ici le, le respect que nous avons pour les grévistes, et euh, je vous invite, euh, c'est une pub euh, gratuite, à acheter le quotidien de L'Humanité demain matin, puisqu'il y a une journaliste, un photographe qui sont venus hier faire une interview des, des grévistes, et ça paraîtra demain dans L'Humain. Et euh, j'étais là quand elle, les, euh, quand elle les a interviewés, elle leur a demandé s'ils étaient syndiqués. Et en fait, aucun des grévistes, au début du conflit, n'était syndiqué. Euh, c'est des gens, moi je suis allée cinq ou six fois déjà sur le piquet de grève, c'est des gens qui font grève pour la première fois. Je ne suis même pas sûre qu'ils aient participé à une journée d'action nationale type euh, retraite ou euh, loi El Khomri. Et donc ils sont euh, tout à fait novices dans la lutte. Mais ils sont vraiment euh, déterminés, soudés. Et je crois qu'il euh, faut saluer quand même euh, le fait qu'ils en sont à leur 49e journée de grève. Ils sont très majoritairement en grève, puisqu'ils doivent être, euh, je crois, 29 dans le service, et il y en a 20 qui sont, qui sont encore en grève. Euh, il y en a un ou deux qui a repris le travail en cours de route, mais parce que... Ce sont des CDD et euh, pour avoir un peu discuté avec eux, bah, ils ont la trouille. Et je trouve que c'est assez révélateur de l'ambiance, du malaise qu'il y a dans euh, cette municipalité au niveau ouais, des agents. Le jour de travail au cul du camion, ça pue, c'est sale, euh, qu'il pleuve, qu'il passe beau sous la canicule, dans le froid, dans la neige, et bah, ouais, ils font leur boulot et ils le font bien. Il y, en a, il y a un d'entre eux qui nous expliquait ce matin, dans sa commune, c'est une boîte privée qui passe. Et il expliquait que si dans sa poubelle, sa poubelle déborde un peu, c'est-à-dire si le couvercle n'est pas complètement fermé sur la poubelle, la boîte privée ne ramasse pas la poubelle. Elle met un swatch dessus et elle dit « poubelle non conforme ». S'il y a un sac à côté de la poubelle, la boîte privée ne ramasse pas le sac qui est à côté de la poubelle. Or, vous avez tous fait l'expérience quand vous mettez vos poubelles dehors, quand les éboueurs sont passés, ils ont tout ramassé, que la poubelle soit bien mal fermée, qu'il y ait 3-4 sacs à côté, c'est plus. Donc la différence entre le service public et les boîtes privées, c'est aussi ça, c'est la qualité du service. Les agents territoriaux, ils sont fonctionnaires, ils sont au service de la population, à notre service. Et quand on les défend, c'est vraiment le service public aussi qu'on défend. Pour finir, je voudrais rappeler ce qu'a qu qu indiqué euh, Denis, les agents, ils sont prêts à reprendre le boulot. Ils l'ont dit hier euh, à la journaliste, ils le disent à chaque fois, que si vous allez les voir, ils vous le diront aussi. Il suffit que Marot accepte de les recevoir autour d'une table, de discuter avec eux. Bon, lâcher deux ou trois trucs quand même, parce que sinon ça ne sert à rien marron s'engage, par écrit, le long euh, Qui dépasse euh, les clochers, on peut dire, et puis les citoyens aussi, beaucoup, des élus également, qui passent les voir. Mais il faut bien prendre conscience aussi que pour euh, les, les camarades Reaper, 50 jours de grève, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme financièrement, mais c'est aussi énorme psychologiquement. Euh, ce matin, ils nous l'ont dit, quand on est passé, ils sont très contents de voir passer des gens, mais eux, ils sont un peu dans, dans le brouillard, ils ne savent pas ce que ça va donner, et... Et effectivement, l'attitude du maire, président de la il est insupportable, insupportable. C'est pas possible de laisser des gens, comme l'a dit tout à l'heure la, la camarade, effectivement, ils ont envie de retravailler, ils ont envie de, de, de, de reprendre leur service. Mais il faut qu'ils rencontrent ce maire qui refuse de les rencontrer. Alors effectivement, cette solidarité, elle existe, elle existe financièrement, mais on sait très bien que elle ne viendra jamais compenser complètement la perte de salaire, le soutien moral il ne viendra jamais compenser euh, l'état psychologique dans lequel ils se trouvent après 50 jours de grève. Moi, je vais simplement vous dire, ça ne va pas compenser tout ça. Mais bien sûr, ils ne sont pas présents ce soir, mais je voudrais qu'on les applaudisse quand même, parce qu'ils le méritent. Alors, leur combat est exemplaire. Voilà. Je crois que euh, le méritent. Et au-delà de ça, effectivement, le, le citoyen a dit tout à l'heure, c'est tous les services publics, quoi. Les services publics, c'est une richesse de ceux qui n'en ont pas. Il faut vraiment les défendre. Et Aujourd'hui, ils sont en danger. Ils sont en danger aujourd'hui à travers ce mouvement, mais ils sont en danger au-delà. Voilà. Je pense qu'il faut avoir ça dans sa tête. Et puis, euh, je pense participer. Comme vous le faites aujourd'hui, encore merci à vous d'être là aujourd'hui pour dire que les services publics sont importants et essentiels. Puisque je vous rappelle qu'on a vécu une pandémie où on s'est aperçu qu'il y avait des métiers essentiels. Et les premiers de corvée... Rappelez-vous, on les a admirés pendant la pandémie, il ne faudrait pas l'oublier aujourd'hui, et vous ne l'avez pas oublié en tout cas, vous qui êtes présents. Bravo à vous. Je vous invite à la commémoration de la libération de Père, le 24 août 1944, et rappeler ainsi que ce qu'ont fait ces hommes résistants au fascisme, au prix de leur vie pour le respect de nos valeurs républicaines. Liberté, égalité et fraternité. Trois valeurs qui nous sont chères pour le respect de la dignité humaine reprise dans le programme du CNR le 15 mars 1944, notamment dans la mesure sociale, dont un des salaires et le rétablissement d'un syndicalisme indépendant et un plan de sécurité sociale. Rappeler le passé nous ramène au présent et à la réalité brutale qu'il vous faut affronter dans vos nouvelles fonctions de maire. Sans doute êtes-vous fiers d'avoir accédé à cette fonction de premier magistrat de la Commune. Auxerre est une belle ville, où vous voulez encore plus y développer le tourisme et la culture. Vous en avez le pouvoir, pouvoir de gérer cette ville, mais en contrepartie du pouvoir, il y a des devoirs à respecter. Malheureusement, vous avez oublié les seconds en tant que maire de Saint-Georges. Le juge vous a rendu inéligible. Maintenant, à Auxerre, vous bradez les services publics en en déléguant la charge à des sociétés privées et en supprimant du personnel. Vous aviez fait la promesse électorale de ne pas augmenter les impôts, mais à quel prix Auxerre-la-Belle est devenue Auxerre-Poubelle, dont le maire n'est pas clean, parce que vous n'avez pas voulu ou su régler un conflit, un conflit avec des employés qui veulent seulement vivre dignement de leur travail ingrat. Ces mêmes employés présents en première ligne pendant le Covid, vous n'en tenez pas compte les délégations de services publics engagent une ville et ses administrés à plus ou moins long terme, non pas son air. Les licenciements ou restrictions de personnel et ces délégations de services publics à des sociétés privées nous coûteront plus cher à terme et entraîneront des augmentations d'impôts. Vous le savez, mais vous avez laissé pourrir une situation, si vous ne l'avez pas provoquée, pour nous montrer que la délégation était la seule solution. Vous administrés que vous traitez avec mépris sont ceux, aussi ceux qui votent, ce ne sont pas de simples gueux à qui vous avez fait subir un été terrible. Merci beaucoup. A qui un qui la Bon, non, moi j'ai compté le nombre de participants, un par un, on est 130. Pas mal. Bon. Donc, euh, si la plus prise de parole je pense qu'on va libérer tout le monde. On va laisser un petit cadeau à M. Maire. Il verra qu'on n'est pas content, qu'on a des poubelles devant chez nous. Et que euh, c'est bien aussi qu'il en ait un peu devant chez nous. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.